Oh putain <rire> Hop là, merci. Mais quoi, tu peux l'attraper de l'autre côté Ouais. Bonne soirée, journée, madame. <rire> Le quoi, qui quoi ton Lucario n'est pas une femelle Je sais pas euh... si on va exister. T'as regardé dans Pokémon Field <rire> J'ai cru que t'allais dire, est-ce que tu l'as pas vu sur Roll34 <rire> <rire> Je me suis même pas regardé. au menteur de regarder et nous donner la réponse. Bah, c'est ce Quoi C'est vers le haut l'attaque Mais il me semblait que c'était vers le côté. Non, c'est vraiment vers le haut là. Je suis avec la position de Mister Game Note, je sais jamais. <rire> ça, c'est vers le bas, bon, on est d'accord. Ça, c'est vers le haut. Mais attends, c'est vers le haut, mais tu me touches sur le côté. C'est ça que j'avais pas compris, en fait. Ça, c'est sur le côté. Allez, salut <rire> <rire> Merci <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Eh ça, ça te one shot pas non plus <rire> Oh merde Oh oui Euh attends une seconde ma manette Comment euh... Alors bienvenue sur la conférence E3 Qu'est-ce que tu en penses de <rire> Est-ce que tu es prêt pour la map Oui Toujours prêt Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que c'est Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Tu le reconnais pas le mec C'est euh... compliqué. <rire> T'avais pas compris c'était qui la célébrité en plein milieu C'était le torfille. Quoi Lui Alors est-ce que tu connais le basket euh, C'est moi le ballon <rire> Alors, en vrai, le but, c'est tout simplement, genre, si je marque là, comme ça, j'ai gagné un point. Et si tu fais la même chose de l'autre côté, c'est que t'as un point, ok Allez, c'est parti bon. Ouais, j'ai gagné un point Tiens, je vais te sauver la vie Vas-y Faut que tu rentres dans l'autocode Rentre <rire> <rire> dans l'autocode <rire> Je me fais violer, aidez-moi <rire> oh oh oh <rire> Tu veux jouer à FIFA Ok, pas de soucis alors Je <rire> choisis ton joueur, enfin choisis ton équipe Ok <rire> Très bien, on va se faire à la revanche <rire> Auto ou manuel C'est quoi ça le auto manuel Je sais pas Auto manuel Ouais, bah, Moi aussi manuel mais je connais aucun de ces putains de trucs. Moi je connais, il y a marqué Hugo, donc je doit être moi Je <rire> connais personne Attends, comment t'as fait Il faut cliquer, ah ok, continue, ok Ouais c'est bon Moi j'ai spamé, spamé mon bouton de manette moi Ok, je suis 32ème Attends, 3234 Ah je suis 500ème, tu vas faire quoi Oh putain le salaud Wow, qu'est-ce qu'il est beau le jeu J'y suis vraiment là, oulala là là, Je choisis mon starter Hugo là <rire> Il est mort, euh, Lyon. Quoi Bah, eh Lien est mort. Non, il s'est... a le micro-muté. Oui. Donc il est mort. Et je suis en train de me moucher. <rire> <rire> oh, il neige trop bien C'est trop la saison Pourquoi <rire> oh, et... j'ai un oignon qui me parle Je pense qu'il joue à Smash avec son chien. <rire> je pense que son chien, il, il main de cunt. Accident! Ah! Alors, je crois sur ce niveau, on est sur un bateau et ça penche. Ah. Le personnage là, le renoi, il est tellement dubitatif. Hein. <rire> Genre, il dit, ouais, je suis pas chaud. <rire> ouais, ouais! Tu est sur un bateau? Wow, un petit peu mal de mer, hein. Wouah, c'est Ognomami! Il a tué un ours. Mat sa tête, il est en total déprime. To... Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, steak seulement moi je. à deux vous êtes ok, moi j'attends que le okay, se rapproche. Là, prends, la... prends la viande, attends, hein, attendant. <rire> <rire> ça devient trop sérieux maintenant. Les mises, y a pas un de vous qui peut faire une blague méchante ou un truc comme ça. <rire> moi j'aime pas les. Là j'essaie je de faire de la perspective, ça a l'air un peu claqué mais. Oh, c'est un livre, c'est oh, un livre. Oh non, c'est... mais c'est le bon coin, Mais le boss. Ça c'est une jambe il faut savoir hein. Wouah Oh le <rire> Ah la première je le sentais, mais la deuxième, oulala là. Oh Oh Attendez, arrêtez de me confondre oh, parce que j'ai vraiment envie de le dessiner pour lui. <rire> si vous avez la raie, vous êtes des bons. Attends... Ah comment il s'appelle ce con Attends... Oh c'est... Oh c'est Daredevil mais putain Avocat Oh putain Alors attends... Euh... On va faire... Ça. Oula, la courbe du bitcoin. <rire> <rire> Et salut les gens, aujourd'hui, la semaine... <rire> mais non, mais pourquoi j'ai que des monas <rire> Bon, bah, on va faire ça, ah. hein, pas le choix. Qu'est-ce que... Bon, oh, là, y'a les baloches qui descendent. Marco, qu'est-ce que tu Quoi fous Euh... Non, je sais pas comment dessiner. Ouf, ouh le beau bébé. <rire> oh, le gros bébé. <rire> oh oh alors, la la, ça là, qu'est-ce que c'est que ça Oh putain. Attends, me dis pas que. Il a <rire> non, mais Darko, c'est la version live que t'as fait ou. <rire> ouais, c'est la version live. <rire> oh le bizarre <visage>. Euh. Qu'est-ce que c'est Oh non, c'est le Front National yo. <rire> oh, ce okay. cercle Ah Merde Quel... Je suis adopté. Merci pour ce stream, euh, parce que j'ai perdu le...